Yo les amours, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Stumble Games. j'ai fait juste le game, hein. C'est pour ça que j'ai fait une petite Je ne connais pas du tout à fait, j fait juste le à je n'ai de deux games, game. Donc, Il y tout. Regardez, dans la classe, on regarder. J'ai fait 4 fait Euh, ah, ça, est... Non, voilà, il est bien, il ne pas bouger. Alors, pas donc. Euh... Comme ce je... ouais. c'est pas comme si j'étais je... à côté euh, de par exemple dans le fantôme de ce qui C'est pas comme si j'étais à côté de ça, quoi. De ça, non, mais on hein, d'accord, il légendaire, quoi. En plus tout ça, il y a légendaire, il y a mythique. Ça, ah, c'est le meilleur. Ouais. Mmh. Dans ça. On peut personnaliser son skirt Et bon c'est pas le fold game Euh, alors ça y a -il, un peu le game. Je suis nulle pour Je ma poussé On m'a poussé, mmh. Il poussé. Mmh. Mmh. La technique moi c'est d'aller une phrase.. Euh... Avant, comme ça il n'y a personne qui me dit. NON NON NON pour mon chien ami je vais pas être qualifié euh, dès la première fois la première moche. ah non ça va ça va ça va ça va, ça va. <rire> qualifié, c'est à lui. au début, ça un. Quoi? Ouais. Bon. Les euh, gars, donc voilà, on est juste à la deuxième manche. sûr. du Et oh. cette c'est là je... Ma... non c'est ma première game ouais donc euh, ce jeu là il sort en discussion parce que c'est sur Steam immobile hein. euh, je pense que les gens le connaissent parce que ce jeu il est presque 5 étoiles hein. il est euh, 4,9 étoiles c'est énorme quoi bon je dis ça il fait rien, faut le game il en a 5 mais après euh, c'est un bel gage quoi c'est autre chose Bah, mais dans le la... merde là je crois pas. Je vais attendre le dernier gars et je vais me faire Ok non ils sont en deux. <rire> Comment comme c'est C'est peut-être je j'ai un gros pouce noire A gros, je ne sais pas qu'il y en a comme des ça Je suis mort dernier Non, je suis mort dernier Celle qui a gagné le pire, c'est qu'elle arrête sur place hein. Ouais, ben, j'ai <rire> Bon les gars, on se retrouve Dans la boutique, regardez donc, euh, Vous avez gratuite et on a tout le temps. Regardez donc on a soit des gènes donc 4 quarante euh, je pense stumble et les. Après euh, ça c'est autre chose regardez c'est la même chose mais tu peux choisir déjà ta quantité c'est toi qui paye avec les gènes donc ensuite on a ordinaire donc ordinaire ordinaire ah, et puis les genre, il y en a plus Mais ici les horaires c'est 3% Et il faut toujours avoir ça Pour euh, avoir un spécial Donc un mythique Les cappes qu'il y en a plus rare A avoir <rire> <rire> euh, ouais. Donc, à voir. On a un simple pass Buggy et mythique ça Après niveau 2 il n'y a rien pour avoir ça et là en fait on n'est pas sur euh, sur les là en fait hein. donc euh, bah ouais. donc attendez pour le premier skin on a skin aléatoire donc épique ou mieux c'est là où on peut avoir un euh, euh, comment dire déjà un mythique un... Euh, ensuite on a 5 gemmes on acheter des paquets, ça! Des roues! On a une animation! Oh, on peut l'avoir! En plus, c'est les pompes! Ensuite, on a des jeux On a skin! à avoir, donc, c'est que des skins! je sais pas! Quand on trouve en bouton ni ni D'accord! Ah oui, j'ai oublié! Je suis Aléatoire, donc ça c'est qui est gratuit. Ça ah, c'est. bien donc, ouais, bon. Là, là, Ouais, toujours la même chose, quoi, un peu. À part qu'après, ça commence quand même à devenir un peu plus de staminaire. Vraiment en dessous, est-ce que je vois, regardez. On a une petite animation. C'est c'est le grab dans le troll Game genre, tu prends des jouets Ça c'est chiant mais... Et voilà quoi... Ah c'est... Ah niveau 3 D'accord On attends. Pas attends, suivant dans... Dans 2 jours Ah oui mais qu'est-ce que Je vais commencer